J'ai tenté de recréer ce clip légendaire. Pour les anciens d'entre vous, vous avez sûrement dû vous souvenir de ce clip là. Yeah, Alors la première chose que j'ai voulu faire, c'est de tout simplement prendre un prototype de map dans le mode créatif. Bon, j'ai fait une petite base pour que ce soit plus esthétique. Et l'élément mère pour qu'on puisse réussir, il fallait que je modifie ces bones. Et le seul et unique paramètre qu'il fallait que je modifie C'est la puissance de l'expulsion Alors j'ai mis un nombre abusé Et je l'ai mis au maximum quoi Et j'ai dû faire ça pour 3 boons que j'ai mis Et pour que ça soit plus emblématique J'ai tenté de reprendre le même véhicule que dans la vidéo C'est-à-dire le caddie Mais du coup tout allait bien jusqu'au moment où Anne les préviendrait J'avais oublié que Fortnite avait mis une barrière invisible Autour de notre map en mode créatif pas comme à chapitre 1 où on pouvait s'envoyer sur la map Battle Royale Mais du coup j'ai cru que c'était impossible à réaliser Mais j'ai tenté une autre technique Je suis reparti en mode créatif et j'ai cherché un modèle de map qui pourrait faire l'affaire En cherchant je suis tombé sur ce modèle de map volcan Et qui lui comparait à l'autre était plus creux Alors peut-être avoir un meilleur espace Je suis vraiment con c'est le même truc sauf qu'il y a une structure au dessus désolé Alors j'ai commencé à construire la base J'ai remis le spawner de Kadi Et donc voici le résultat J'avoue c'était drôle mon perso tourner dans tous les sens Mais j'ai pas voulu m'arrêter là J'ai voulu faire les choses encore pire Donc j'ai voulu tester avec d'autres véhicules J'ai commencé par la voiture de golf introduite en saison 5 chapitre 1 Et le résultat est tout aussi marrant que le premier J'ai aussi voulu essayer avec les nouvelles motos qui ont été introduites dans ce chapitre mais comment dire que c'était un peu chiant Après plusieurs essais où la moto se cassait directement. Ou ce bug qui arrivait, je sais pas comment c'est possible. Mais quand même, c'était super marrant. Si vous voulez voir d'autres expériences comme celle-ci, je vous conseille dès maintenant de vous abonner et de me proposer vous dire dans les commentaires. Sur ce, abonne-toi.